Alors, l'association Indecosa, c'est l'association d'information et de défense des consommateurs salariés. C'est une association de consommateurs créée par la CGT en 1979, ce qui veut dire que chaque syndiqué de la CGT est adhérent à son association de consommateurs Indecosa CGT. Association de consommateurs reconnue, parmi les 15 associations de consommateurs en France, vous connaissez les plus importantes, l'UFC Que Choisir, la CLCV, la CNL pour le logement, la CSF. Eh bien, Indecosa euh, CGT fait partie des 15 associations de consommateurs reconnues euh, en France. Euh, L'association, elle est présente dans les structures de la CGT. On a... Euh, Aujourd'hui, 70 associations départementales qui se trouvent dans les unions départementales, dans les sièges des unions départementales. Et ces 70 associations départementales rayonnent sur 320 permanences qui sont dans les unions locales. On a aussi quelques permanences dans les entreprises, mais principalement, nous sommes implantés dans les structures de la CGT. Donc chaque syndiqué. Euh, peut s'adresser à son union départementale, à son union locale, pour te rencontrer un euh, des Cosa-CGT. Donc nous euh, avons deux axes. Le premier axe, dans nos permanences, c'est l'accueil euh, des salariés consommateurs qui ont des difficultés, c'est-à-dire la défense individuelle. Euh, vous avez des difficultés sur votre facture SFR, sur votre commande de la voiture, sur, vos, sur votre voyage qui est annulé, etc. Tous les litiges liés à la consommation euh, concernent un des causes. Donc vous pouvez vous adresser à votre association de consommateurs si vous avez un litige avec un professionnel, que ce soit téléphonie, euh, santé, alimentation, assurance, banque, cadre de vie, logement, etc. etc. Donc ça c'est la partie défense individuelle et dans le rôle de l'association de consommateurs de la CGT, nous avons un rôle euh, revendicatif. L'association Indecosa, euh, nous portons euh, des revendications collectives, puisque l'intérêt de l'association, c'est aussi la défense collective des intérêts des consommateurs salariés, que ce soit en, dans le logement, pour un accès euh, sur le logement, que ce soit sur l'alimentation, pour une alimentation saine, durable, équitable, etc. Euh, sur le secteur bancaire, pour euh, la lutte contre euh, les incidents bancaires, les frais bancaires, les impayés, etc. Voilà, on a un des démarches collectives pour faire avancer les revendications. Donc on a un notre cahier euh, de revendications qu'on appelle le cahier de la consommation, qui est complémentaire, bien sûr, aux repères revendicatifs de la CGT, puisqu'on est complémentaire. La CGT, c'est autour du travail, emploi, salaire, conditions de travail, et l'association Indecosa, c'est tout le reste, c'est le cadre de vie, c'est les transports, c'est le logement, c'est la santé, c'est voilà. Donc, euh, nous avons euh, une revue qui s'appelle le In Magazine. C'est un magazine qui paraît tous les deux mois, qui est sur abonnement, mais on a des informations régulières, à destination de nos responsables, de nos militants dans les permanences. Et puis aussi, on a des consommes-infos. C'est des expressions, c'est des fiches pratiques, c'est des fiches conseils pour les consommateurs. Parce qu'on a aussi tout un rôle de prévention d'information, Parce qu'on qu règle les litiges, mais on souhaite aussi euh, armer le consommateur pour qu'il ait les moyens... Euh, de ne pas se faire avoir, quoi. avant de se faire avoir, qu'il qui ait les moyens. Quoi. Quand vous adhérez à la CGT, vous avez aussi votre association de consommateurs pour vous suivre tout au long de la vie et tout au long de vos activités pour euh, éviter euh, de se faire avoir et pour euh, avancer sur euh, des biens communs, sur un, sur un bien-être, sur un développement durable, etc.